J'ai suivi de très près le, donc la tempête Fiona qui a touché la Guadeloupe donc je l'ai envoyé une grande force hein, à tous ceux qui ont ben, les parents de la victime tout d'abord et ceux qui ont perdu ben, ben, leur, du matériel, leur maison euh, et donc voilà euh, je suis de tout cœur avec vous, les autres, euh, en les hôtes, m'en suivez ça de très près aussi et donc ça fait moins bien mal, ça fait mal toujours parce qu'on l'eau dégaffette et donc voilà, on gros fosse et qu'un bérède nous pas qu'à oublier les autres, nous là.